Alors c'est vrai qu'il faudra toujours attendre que l'arbre pousse et qu'il fasse euh, le mètre cube dont j'ai parlé. Donc en gros une grume de pied de, de 50 cm de diamètre. Si on garde 50 cm sur une hauteur de 5 mètres, ça fait effectivement euh, le mètre cube. Euh, le, étant donné la valeur intrinsèque de chaque, euh, chaque grume, de chaque arbre, les marchands se, se déplacent pour euh, la, acheter une ou deux pièces seulement. Et donc il n'y a pas de... Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème pour, pour euh, vendre des arbres, même si ce, ce ne sont que quelques unités. On le voit bien avec les noyers, euh, qui sont des essences très recherchées euh, aujourd'hui, où les acheteurs de noyers vont de ferme en ferme euh, pour chercher les noyers qui existent aujourd'hui et, et, et se déplacent pour quelques, quelques arbres seulement. Et dans 50 ans Dans 50 ans, je ne peux pas prédire l'avenir, mais bon, ben, si on regarde le passé, si on regarde l'évolution. Les, les, les bois qui ont des fortes valeurs intrinsèques, euh, comme je le disais, de, de fait de leur couleur, de leur, de leur texture, euh, euh, ont toujours eu de la valeur. Alors bien sûr ça a changé, au début euh, c'était pour faire du tranchage, aujourd'hui on fait moins de tranchage, on peut faire de la marqueterie peut-être. Euh, bon, euh, ces, ces arbres à mon avis auront toujours de la valeur.